Ouais, c'est parti pour le web TV show ah, est-ce qu'on nous entend pas ouais alors là ouais du coup c'est bizarre vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans euh, on n'est que deux ce soir Florentin ouais. et moi parce que bah y en a un il revient de vacances c'est ça c'est ça c'est ça et l'autre il est il est où Martin à Paris. à Paris, il est parti. Oui, il est parti voir la Tour Eiffel, Monsieur Martin. C'est perdu. c'est ouais, perdu. On va le retrouver sur un bateau mouche <rire> ou en train de conduire à un métro. <rire> ça, être ça, ça, ça, ça l'histoire. Donc, on va quand même faire les infos du territoire, voilà. Donc, euh, et il y a quelque chose de très important déjà dans un premier temps, c'est que euh, bon, on va changer tout comme ça. Euh, c'est que dès demain, il y a euh, ça gravite. Donc ça gravite qui est, euh, comment dire, euh, c'est samedi 24 septembre de 19h à 22h à la Maladrerie Saint-Nicolas. Et, euh, et donc voilà, donc ça va être ultra cool. Euh, venez, euh, venez, on y... moi j'y serai. Toi Flo, non, tu vas rejoindre les deux autres Gus, ouais. Lilian et Martin euh, sur Paris ou Gaillon donc voilà, il y a une buvette, il y a de la bière de la brasserie sport, il y a, il y a un tas de choses. Euh, donc ça va, être, ça va être ultra cool. Ah, bah elle est bien, elle est bien cette vue-là vue en fait. Attends, il faut que je m'avance du coup. Ouais, c'est pas mal, on la joue comme ça. Ok, donc ça c'était la première info. Donc un concert demain, euh, de la zic à la madrerie, un concert, allez-y, allez-y, c'est du reggae, et ça va, va être filmé, bien cool. Non et euh, normalement on va filmer. Ouais, enfin je comptais surtout sur Maxime pour filmer et puis récupérer les images derrière. D'ailleurs, un <rire> au ministère des Armées pour voilà, oui oui parce qu'on a eu l'autorisation de filmer euh, ouais. en drone mais je crois qu'il pleut. Et puis en plus t'es pas là. Et puis moi je pilote comme une branche. Enfin hein, euh, je pilote dans les branches le drone <rire> souvent. Voilà et comme euh, c'est les dernières hélices qui nous restent, on va faire, on verra bien, on verra bien selon le temps. Un autre concert Florentin. Est-ce que tu sais où est Goldville la campagne? Euh... C'est paumé, non On dit, on dit pas ça, c'est ah, euh, oui, je sais, c'est <rire> par là-bas. Ouais, c'est au-dessus, ouais, bien vu. C'est au-dessus d'avion. Et donc il y a le groupe Costil Swinger qui est, qui joue aussi euh, samedi 24 septembre 2022 euh, à la salle Polyvalente de Gauville. Et du coup, euh, par contre là c'est pas entrée libre comme à sa c'est 10 euros ou gratuit pour les moins de 12 ans ou euh, 12. Enfin voilà, vous avez la fiche sous les yeux. Alors, par contre, essayez de réserver a priori parce que euh, c'est peut-être euh, place limitée vu que c'est dans une salle des fêtes à Gauville. Voilà, voilà. Ah, ça, on sait, on en a déjà parlé. On voit pas grand-chose. Hein, euh... Contrôle plus. Vas-y, contrôle plus. Contrôle moins, du coup. Voilà. Donc, on réitère euh, l'exploit du ouais. théâtre Ouais, Parce que la semaine dernière, il y a eu du monde. La semaine d'avant, il y a eu du monde. Espérons que, la semaine, que lundi, il est heureux du monde. voilà. Et donc, petit café de pays, théâtre d'impro, Christian, elle est surmotivé. Donc, allez-y, c'est marrant. Si vous avez une petite heure, il y a le replay sur YouTube. Oui, effectivement. Ah, bien vu, ça a bien vu Florentin. Ouais, sur… Euh, ouais, si vous avez une petite heure, tu as raison, parce que la vidéo dure une heure. Euh, une heure neuf et 40 secondes. Une heure, neuf et quarante secondes. Et ce mec est précis. Donc, effectivement, sur le, notre chaîne YouTube, il y a euh, la vidéo euh, du spectacle qu'ils avaient fait au Petit Café de Pays. Donc, c'est ultra drôle. C'est euh, ultra drôle à écouter. Voilà, donc c'est pris dans un préau, donc le son résonne un peu, mais sinon, en, en vrai, ça peut être chouette. Donc, allez y faire un tour. Bon, la vidéo dure une heure, mais… Regardez-en des petits bouts, vous allez voir que c'est euh, quand même hyper sympa à, à faire. Et peut-être que ça vous donnait, euh, tu as bien raison de dire ça, l'envie de venir euh, les voir euh, tout, euh, de lundi. Lundi, lundi. J'ai bien aimé à 40 minutes, hein, la vidéo elle était bien. Euh. De quoi À 40 minutes de la vidéo, je trouve que c'était drôle quand même. D'accord. Toi, tu tout vu, tu tout regardé. Ouais, c'est ouais. <rire> Ah, le mytho, quoi. Et moi, j'y crois, je te crois, je te crois <rire> à plein gaz. J'ai dit, mince, il a vraiment tout regardé. Maintenant, je comme... ah, peux plus changer les photos de ton histoire, là. Contrôle 0 Non, c'est pas ça. Oh, il est un peu vieux. Ah, je suis un peu vieux. Oh, méchant. Alors, euh... <rire> Même adieu, à se marrer. Alors, mercredi 28 septembre, donc euh, bah, c'est mercredi prochain, donc de 14h à 16h30, euh, jeux et sport au City stade de Normandville, animation ado, Voilà ce qu'on a, qu a pu faire à Sacanville euh, il y a deux semaines et cette semaine à Fontaine-sous-Jouy. Donc voilà, venez nombreux, venez vous marrer, c'est cool. Voilà, on fait du sport et, et on s'éclate, on trouve une bande de jeunes. Bah, sauf moi a priori parce que je suis vieux. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Merci Florentin, c'est ouais. au plaisir. Ah les encombrants, on en parlait ouais. On en parlait parce que nous on avait des frigos à balourder, <rire> des bombes de peinture. Oui, les frigos, Et euh, du coup, euh, et voilà, il y a un petit rappel, euh, c'est quoi les monstres, hein, les encombrants. Euh, donc là c'est important. Et donc on peut prendre les meubles, voilà, le bois de planche euh, de taille, etc. Enfin Il ouais, faut que ça fasse moins de 2 mètres, donc, ouais, ouais, ou il faut le péter en deux. quoi. Les jouets l'extérieur de grande taille ou les cartons. Donc en vrai, on ne peut pas mettre de ferraille. Tu vois, électroménager. Euh, tu vois, après, ce que là ils ne doivent pas être mis dans l'encombrance, c'est électroménager, lave-linge, frigo. Bah, nous, on avait, on avait trois frigos, ça tombe bien. Et les humains. Les humains, euh, ah, ah, ah, c'est pas noté. Déchets de petite taille ou au contraire trop lourd pour être manipulé par deux personnes. Ah, ça dépend quels humains, <rire> du coup. Voilà. <rire> -à tu vois, ça rentrer, les humains, ça dans les déchets ménagers spéciaux. C'est mo <rire> super moche, je veux dire ça quand même. Voilà, donc voilà, regardez bien, voilà, pensez à eux, ben, sinon il faut aller à la déchetterie tout simplement. Et nous, c'est ce qu'on va faire du coup, on va devoir aller à la déchetterie. Alors, ah oui Le festival du film d'environnement, nature, environnement, voilà. Euh, qui va se passer un peu partout, donc du 6 au 14 octobre. Et tu as déjà vu toi Tu as déjà vu ce truc-là euh, Une fois je crois. Ouais, une fois, il me semble bien. Ouais. Donc là, c'est un peu partout, donc il y, a, il y en a à Evreux, il y en a à Gravigny, il y en a au Val-David. Voilà, il y en a au bourg, ça en croit aussi. Et à Moiville. Et à Saint-André. Et vreu. Oui. Et d'Evreux. Et, et, et je crois qu'attends, tout à l'heure, il y, voilà, Là, le, au cadran, par exemple, il y a le truc, les gardiens du climat. Et comme à l'IUT d'Evreux. Allez voir sur YouTube. Y a un, alors j'ai été voir, au début je croyais que c'était le film. Mais pas du tout. C'est la bande-annonce, mais euh, du coup, la bande-annonce, c'est assez marrant. C'est fait un peu comme les gardiens de la galaxie ou comme un Marvel. Euh, du coup, ça donne bien envie de le voir euh, l'histoire. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous renseigner etc. Et après, voilà, vous avez les QR codes, vous avez les renseignements, Et je reviens en arrière. Génération durable, donc de 6 au 14 octobre 2022 avec notre ami euh, Alexandre hein, qui est dessus. Ouais. Alors, je pense qu'il va bien bosser hein, cette prochaine fois. Ok, on enchaîne toujours en octobre. Là, on va parler musique pour les amis de la gratouille, pour les amis de la musique acoustique. Euh, voilà, notre ami Valmy euh, vous réinvite à faire une encore une jam section, session. Pardon. Euh, qui est ouvert au public donc il y aura une buvette voilà et c'est gratuit voilà donc gratuit pour les musiciens gratuit pour le public euh, et donc c'était bien cool à écouter enfin moi je sais pas, à chaque fois que j'y vais c'est très apaisant c'est très apaisant voilà. oh, ouais. Tu étais venu toi Ouais, ouais tu étais venu une fois aussi ouais. on peut pas être partout tout le temps tous faut ensemble. faut aimer mais c'était bien. faut aimer Florentin est-ce que tu as entendu parler de ce truc là qui arrive sur Gravigny Pas ah, du tout. Pas du tout Sérieux et eh ben moi non plus, j'en ai entendu parler ce matin, parce que j'ai <rire> je te jure que c'est vrai, euh, parce que j'ai vu les, les, les gens du service technique, en gros, pardon, je cherchais mes mots, euh, qui est en train de prendre des mesures, je fais, tiens. Et en fait, euh, notre ami Manu m'a expliqué qu'avec le budget participatif, il me semble, des habitants, c'est ça, euh, la palette Gravignette, au lieu de faire une expo, euh, tu sais, dans la maladorie, ouais. à, à exposer leurs tableaux, etc., et ben là, ils vont imprimer des grandes bâches de, de tableaux qu'ils ont, qu ont, qu ont sélectionnés, en gros. Et ça va être mis... Euh, dans la côte <coughs> entre le rond-point et l'église en haut okay. il va y avoir des poteaux et des non, bon, euh, bon, non des bâches elles vont être tendues en l'air en gros et euh, comment dire c'est vachement mal cadré mon histoire Attends, totalement. on va recadrer hein, totalement depuis tout à l'heure on chant oh il est bloqué le truc là Ah voilà, coucou c'est la, la arrête de dire <rire> ça c'est faux en plus voilà et donc bon bref voilà il y avoir des tableaux à regarder voilà et à partir, on ira les voir on ira les voir tout simplement <rire> ça marche plus Ah ouais, mais, ah ouais, parce que... non, mais normalement, tu es censé… Euh, voilà. Les ateliers parents-enfants… Voilà, tu te fous de ma gueule, tu te, parles, tu te fous de moi. Attention… Oui, mais c'est pas grave, au moins on voit les dates, tu vois. Ah. C'est pour les 3 à 6 ans, c'est au centre social, la maison des solidarités, au PST, là, donc c'est derrière la mairie. Tu voilà. peux venir. Tu peux venir. Alors non, c'est pas parce que tu as un âge mental <rire> d'un mec de 5 ans que tu peux venir. Donc, ça ne compte pas. Il faut vraiment avoir entre 3 et 6 ans. Samedi 8 octobre, samedi 22 octobre et samedi 19 novembre, 10h30 midi. Donc pensez à vous inscrire parce que voilà, il n'y a pas forcément 30 000 places et c'est très demandé. C'est très très demandé. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, là, mon gars, on tient une pépite. Attention. Alors attention au rapport mon commandant. Euh, non, on n'est pas du tout une vanne en fait, tout simplement. Euh, J'essaie de le mettre correctement. Alliés de Reconstitution Group, euh, c'est euh, une bande de groupes, bon, c'est un groupe voilà, qui s'amuse, enfin, qui, voilà, où la, ils ont la passion de la Seconde Guerre mondiale. Et ils vous proposent, alors parce qu'on ne voit pas très bien sur l'affiche blanc sur noir et blanc, c'est pas. Voilà, donc c'est à Gossiel le 22 octobre, à la salle des fêtes de Gossiel à, à 19h. Donc euh, le dîner sera animé par Force 5. Alors, a priori, je pense que c'est un. C'est un groupe de musique, je pense. Voilà. Donc le thème, c'est Soirée années 40, ambiance militaire. Ok. Voilà. Donc, par contre, le prix, c'est 25 euros par adulte, 15 euros par enfant de moins de 12 ans, sans les boissons. Et il faut absolument réserver. Et le numéro, c'est indescriptible, c'est ouf. Euh, euh, 06, 06 21, ouais. 06. Ouais. 06 Non, rigole. Non, mais non. Euh, ah, 06, 21, 06, 60, 89. Ouais, ouais. Et avant le 14 octobre, donc dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de place. Et donc, il euh, bah, y a un kire, entrée, plat, trou normand, salade, fromage, dessert, café. Donc ça, mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Euh, donc, à par contre, le dress code, euh, vêtements civils et militaires, bienvenue. Donc à mon avis, bon, faut... il faut au moins s'habiller tu vois, genre euh, type années 40 ou un truc un peu vintage. Ou alors, par contre, si tu t as un costume de militaire, à mon avis, ça peut être drôle. Ça se trouve partout. Hein, genre, dis, dis, moi, je sais L'autre jour, j'étais dans un magasin de, de seconde main là, à Évreux, dans euh, la célèbre... Voilà, bref, suivant. Mais non, <rire> mais ils en vendent et c'est pas très cher. Mais par contre, l'ambiance militaire années 40, imagine ils font... Euh, Genre là, il y a une bombe qui arrive, tout le monde sous les tables, tu sais, ça peut être. Euh, moi je sais pas. Moi je crois je, que je fais peur aux gens en fait dans hein, ce genre de DR. <rire> genre genre j'arriverai avec un pétard. Ça, ça, ça, voilà, on va pas y aller. On va pas y aller, sinon euh, on va se faire virer. Voilà. Bon, on va parler hein, des mecs qui courent. Un mec qui court euh, dans la nature. Ouais, nulle part. Et il, il court pour aller nulle part. Ah, <rire> arrête, c'est moche. <rire> c'est une bonne vanne, j'adore cette vanne, mais c'est pas bien de le dire. Alors, euh, <coughs> les foulées vertes de Gravini, le 23 octobre 2022. Donc, une catégorie enfant, 1 km3. La catégorie jeune, 3 km3. La catégorie rando, pépère, 8 km5. Et la catégorie senior, à mon avis, là, ça, ça, ça bombarde, 14 km. C'est des malades. Euh, moi, je ne jamais 14 km dans, dans, dans, dans quoi c'est pas possible. Ouais, euh, ben en catégorie enfants quoi. Non, euh, senior. Non, pas senior. Ben non, non, je dirais que mes enfants à ce moment-là. Euh, donc, vous inscrivez-vous au… Alors, il y, y a le mail en dessous. C'est aocphs.acophs.fr. Donc, euh, voilà. C'est le numéro est plus simple. 0625 63 42 17. Voilà. Donc, euh, venez, venez courir dans Gravigny avant dimanche 23 octobre. C'est marrant. Voilà, tout simplement. Tu viendras. Ouais, ouais ça, bien sûr. J'avais filmé. Tu filmé Bah ouais, j'avais filmé. Alors, une autre course. Alors, du coup, on devait la mettre avant cette info-là, mais euh, j'ai mal euh, cadré les choses. Donc, bref, voilà. À Sac-en-Ville aussi, c'est pas une course, c'est une marche. C'est une marche pour le, euh, la Ligue contre le cancer. Donc, c'est tarif c'est 5 euros. Euh, donc, tout sera reversé à la Ligue contre le cancer d'Evreux. Tout simplement, rendez-vous au terrain de basket à 9h. Et donc, il y a 7 km de balade. Si vous voulez vous renseigner, il y a un numéro de téléphone qui est 06 14 97 30 50 C'est pas mal, hein Ah, c'est bien. Ouais. Et alors, j'ai plus d'infos, je crois. plus J'ai Par contre, un truc, attends, attends. Ah, si. on... T'as quoi On a une autre info Bah oui. Ah bon, c'est quoi il bah, y avait le truc du vélo ce week-end. Ah, il y avait le truc du vélo ce week-end à Bah, raconte-nous alors, vas-y, c'est toi. toi qui raconte. Euh, bah, il y avait Max, on a fait des interviews. Euh, ouais. Des gens. D'ailleurs, InterSport, vous n'êtes pas venu euh. <rire> bah allez, Allez, Intersport euh, wanted. Il euh, y avait le bar à vélo. Il y avait le bar à vélo, ouais, j'ai vu ça le bar à vélo. Eux aussi, aussi vont prendre un coup parce qu'il n'y avait pas de bar. Ah oui, d'accord. Enfin, le bar, on a fait un tour avec Martin. Oui, j'ai vu. On ils a vu. avaient enlevé le bar. Vous avez... Ils avaient enlevé le bar Ouais, on ne pouvait plus voir un coup. On pouvait plus pub. voir un coup. Non. Inadmissible. Ah, Inadmissible. Attends, on va jouer comme ça. Regarde, je pense qu'on peut faire comme ça. Oh, mmh. oh non, c'est moche, à fou. Oh ouais, non, ouais. on va laisser là et, euh, ouais. et du coup, bah, on est là dans le truc parce qu'on est que deux. Et puis en plus, Lucien, il avait pété le décor la semaine dernière. Donc regardez euh, la, la, vidéo. Pété ici. <rire> la, la vidéo de la semaine dernière. Il avait tout pété, euh, on a essayé de tout réparer. Voilà, et en plus, j'avais prêté les éclairages à DD pour, à euh, pour Ouais, On l'a mis à l'envers, mais il tient mieux à l'envers qu'à l'endroit, bah, bizarrement. Et par contre, j'ai une autre info que j'avais vu sur Panopocket, Pocket, au mini Fuguet, donc une commune hein, entre euh, Aviron et, et Sac-en-Ville, je te jure que c'est j'ai failli le mettre en fait. Euh, ils il recherchent la boîte aux lettres de la Poste. <rire> non, mais en plus, c'est pas une vanne, tu vois. C'est genre, je voulais faire un truc là-dessus tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais faire genre un, un truc d'enquête et tout, mais en Moi fait, vois, ils, ils vont croire qu'on se fout de leur, leur temps, je vais pas du tout. Non, c'est pas une blague, ils se sont fait piquer la boîte aux lettres de la Poste qui est à côté de la mairie. Donc en vrai, ils, a, ils demandent aux enfin, Non, non, non. <rire> ah, c'est grave. <rire> C'est grave, c'est pas nous, pas du tout. non, non, pas du tout. Et, euh, et du coup, il demande aux gens, si jamais ils savent quelque chose, parce qu'ils cherchent leur bottelette, quoi. D'ailleurs, on cherche la porte de nos lettres. Ouais, par contre, nous, on nous a piqué la porte de notre bottelette, c'est pas une blague. Et il y a un mec qui nous a mis un ballon en plastique dedans. <rire> Yu-Gi-Oh. Voilà, ouais, c'est pas grave. On a toujours les barres de toi du mec qui a foncé dans le grillage. Ouais, hein. et on a toujours. Ouais, celui qui a explosé le grillage à la dernière fois de, du studio, euh, on a toujours tes barres de toi, si tu veux venir les récupérer et, accessoirement nous rembourser le grillage, c'est cool. Et t'es pas pardonné. Et pas, ouais, t es, t es, On, on t'aura un jour. Bon <rire> bref. <rire> <rire> <rire> bon ben on s'est bien amusé. Euh, merci de nous avoir regardé, on sera plus euh, la semaine prochaine je pense, Lali euh, tu reviens quand tu veux d'ailleurs, euh, et qu'on puisse, euh... est vrai qu ouais c'est vrai que des fois elle vient, et euh, donc bon ben la semaine prochaine on se refait une émission de vendredi web tv show et euh, bon, j'espère qu'on sera de se balancer un peu de farine à travers la tronche qu'elle soit un peu plus ah, euh, ah, là tu, là tu me parles là ça. on se motive là on se motive allez la semaine prochaine je sais pas bataille d'eau ou hein euh, ouais parce que du coup vu que c'est moi qui ai annoncé ça n'est sera pas pour <rire> moi c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux merci de nous avoir regardé bisous béco. bon week-end à demain à ceux que je croiserai à Sagravite. à lundi ceux qu'on va croiser au théâtre à mercredi ceux qui viendront euh au City stade et ouais. puis bah après on verra, on aura le temps de reparler du reste. Allez Ce qu'on voit sur Gravigny, ce qu'on sur... Et ouais, n'hésitez sur... <rire> <ouais>, pas. <rire> Allez, salut Beko Je te sais que t'as pas coupé. <rire> Je sais clairement que t'as pas coupé. Ah,